Par rapport à euh, ce que je nous avons fait des hors du jour. des problèmes qui énervés, nous Donc nous en tant que spécialistes de euh, sécurité. Ce que nous différencier parce que tout le monde est expert dans domaine est ce domaine. Nous l'esprit sénégalais. Les Sénégalais font plein que le Mais si dès a des de à 100%, y pas Mais par rapport à Claude, si c'est une sécurité mobile, c'est-à-dire dispositif de sécurité mobile un dispositif de sécurité immobile. Euh, la protection rapprochée, c'est la sécurité mobile, C'est ce euh, le président, c'est le ministre, le directeur, ou là, le journaliste comment euh, dispositif de garde rapproché, il y a ce qu'on appelle euh, le pyramide de Maslow. donc pyramide est niveau 1 et niveau 5. Donc au niveau où est, il y a un dispositif de sécurité mettre en place. Euh, parce que selon le risque que a dispositif aussi, le risque est risque évoluer. C'est-à-dire, parce que c'est un dispositif qui est mobile. Est un qui un qui il faut progresser. Pour progresser, le risque peut être sur une étape. Par exemple, il y a un Dakar. Le risque est faible. Mais il euh, risque bi il y a des menaces donc il y a des obstacles le risque peut être euh, au point rouge ou bien au point orange les gina faut l'amener à défaut moi souvent pour pour pour, pour, pour, pour souvent il ou gros bras moi, euh, le système de prévention cest ça des dispositifs de prévention beau, jale, par rapport à que risque les femmes de ils sont, ils sont, nous est mais de Donc, si le dispositif, si vous avez qui est Donc, il faut euh, utiliser aussi, parce que la sécurité, que ce soit la sécurité mobile ou la sécurité immobile, euh, il ligne périmètre. Il barrière de sécurité, la zone tampon, c'est ce qu'on appelle la zone d'attaque et la zone stérile. Dans tous les cas, il y a un dispositif pour prendre. Si on est dans ce qu'on appelle la barrière de sécurité, il faut placer souvent les les nerfs ou ce sont des nervis, moi je ne de nervis. Un gros bras. C'est à dire, pourquoi? Qu'est-ce que c'est leur rôle? C'est leur rôle. Par exemple, si on prend, que ce soit le président ou Quelqu'un si qui en nga Parce que qui gère une institution, c'est-à-dire il incarne une institution, a droit, il a obligation pour protéger une institution. Ce n'est pas la personne en tant que telle, mais l'institution incarne, il faut protéger. Donc, ce qui même nous, nous, andal, amour buñ am a aussi nous une zone tampon entre la euh, population qui est envers lui pour man un désordre qui, dispositif pour protéger De une zone tampon zone tampon la, la, la barrière de sécurité ñooñu da a mais nous, nous lan nous avons aussi ils être en position d'attaque, mais en position défensif. C'est-à-dire, si nous avons été la zone d'attaque, deuxième ligne, après la barrière de sécurité, nous avons entre ces deux-là, et garde-fous nous Nous des garde-fous pour empêcher euh, qui accès. Mais ils un garde-fou. parce que garde -fou les Donc, nous aussi, c'est la même chose. Nous une position défensive pour que tu sais, ceux qui accès, même si ils ont accès, parce qu'il y a un risque nous les empêchons. Le problème est si que nous une un sensibilisation nous parce que si je suis que je toujours un briefing, briefing. Même si vous avez une mission, d'informations, je Ce que je faisais un briefing. Je me suis dit que je faisais un que ce que vous avez fait, ce que un un Donc, nous aussi des gens qui que nous sommes des gens qui ont dit que nous sommes des qui ont que nous sommes que nous sommes nous avons des nous nous nous nous avons qu'on comme on n'était pas sur l'île, on sait pas. Mais ce dire, est pas de dispositif de sécurité Le mobile. Nous faire, qu ce qu'on appelle euh, de, de, de, de, de, de, euh, la ligne de barrière. Une ligne de sécurité barrière, Sinon, les professionnels, les ils ne savent pas ils sont perturbés et ça peut amener autre chose. mais Dernière ligne sensibiliser les lignes pour permettre que les deux les deux autres lignes de les guéris. Lolo, gros bras ou euh, qui de sécurité euh, comment on dirait, euh, la barrière de sécurité. Quant à la deuxième ligne après la barrière de sécurité, nous devons empêcher les deux deuxième ligne la deuxième ligne. Il y a une autre ligne. Nous y a dispositifs qui sont dans la zone d'attaque bi premier danger ils couvrir le premier dispositif qui est le nous couvrir en cas de pépin Nous, manam fait une barrière de sécurité ils les professionnels des le pour permettre euh, à ceux qui de Parce qu'en matière de garde approchée, de, si oui. oui. de, de protéger corporelle, il y a un problème. Il y a de a de de de Il a de de donc, il y a une équipe qui protéger VIP Il y couvrir les gens pour que puissent faire leur la deuxième ligne de la de qui doit être zone Il de permettre pour qu'ils faire la couverture c'est les gros brailles. Mais au fait qu'ils les attaquer Donc, il qui que veux dire, les veux de former en position ou nervi de former en position de attaque en position défensif pour empêcher l'équipe couru d'ouguchi la zone d'attaque nous l'ougufan ni une équipe de position d'attaque ni une autre équipe ils doivent être des professionnels pour que nous allons permettre équipe bien ramenée une équipe qui dans la zone stérile nous avons des de problèmes, nous nous nous